Construction de deux droites parallèles. Trace une droite D et place un point quelconque sur la droite. Trace un cercle de centre, le point et de rayon quelconque. Place la pointe sèche du compas sur l'une des extrémités du diamètre, puis trace un arc de cercle de rayon quelconque. Pour avoir des arcs de cercle des mêmes rayons, garde le même écartement de compas, puis trace un deuxième arc de cercle de centre l'autre extrémité du diamètre. Joins les deux points obtenus. Tu as une droite D' parallèle à la droite D.